Surfez bien trop vite avec Mobile Vikings, mais faites gaffe de ne pas vous faire choper. Maintenant, l'Internet à domicile bien trop rapide a un prix irresponsable.